Bonjour tout le monde et joyeuse Pâques. Aujourd'hui, ma famille va se joindre aux chrétiens du monde entier pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À cette occasion, beaucoup de Canadiens vont à l'église, passent du temps avec leurs familles et leurs amis et participent à la chasse aux œufs avec les tout-petits. Mais la fête de Pâques, le jour le plus sacré du calendrier chrétien, ne se résume pas aux traditions qui nous sont chères elle nous invite aussi à réfléchir aux valeurs que Jésus-Christ a incarnées, enseignées et partagées. Les valeurs d'amour, de bonté et de clémence. Les Canadiens de confession chrétienne cherchent à vivre en fonction de ces valeurs durant toute l'année. Que vous ayez choisi d'aider les aînés ou les nouveaux immigrants dans votre communauté, de donner à des causes qui vous tiennent à cœur ou de prendre soin des personnes démunies, je tiens à vous dire merci. Vous nous montrez ce que veut dire d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et vous nous aidez à bâtir un avenir meilleur pour tout le monde. Encore une fois, de ma famille à la vôtre, je souhaite de très joyeuses Pâques à tous ceux qui célèbrent cette fête.